Noël Mamère, suspendu pour un mois de sa fonction de maire de Bègle, ne célébrera pas d'autres mariages homosexuels tant que la procédure est en cours, a-t-il précisé aujourd'hui, mais son parti, les Verts, annonce que d'autres mariages sont en préparation. Hervé Guéquière, Jean-Christophe Duclos. Au nom de la loi, je déclare Pierre Jean-Luc Bertrand Charpentier et Pierre Simon Stéphane Chapin... Unis par le mariage. Le premier mariage homosexuel, décidément, suscite des réactions en chaîne. Après la suspension d'un mois de ses fonctions de maire, Noël Mamère ne semble pas très soutenu par certains de ses administrés. Lui doit être puni parce qu'il n'a pas respecté la loi. Oh, enfin, mère, la Il n'est pas au-dessus des lois. C'est 10 ans lui ai <rire> fait. C'est un mois 10 ans d'éligibilité. C'est très bien, c'est très bien. On a bien fait. À Paris, pour l'avocate de Noël Mamère, ah, okay, okay. une bataille judiciaire commence, avec d'abord une requête devant le tribunal administratif de Bordeaux. Mais au-delà de la justice, il y a la politique. Je pense que c'est tout à fait disproportionné au regard de ce qu'a fait Noël Mamère. Et j'ai un petit peu l'impression qu'en en fait, on utilise une procédure de sanction administrative pour sanctionner politiquement un adversaire politique. Toutefois, les Verts, en particulier à la mairie de Paris, ne désarment pas. Ils annoncent même d'autres mariages homosexuels. Nous allons, euh, à chaque fois qu'on nous le demandera, célébrer des mariages entre personnes de même sexe. Et donc euh, l'appel euh, qui est lancé, c'est euh, bah, tous ceux qui le peuvent, qui le souhaitent, et qui évidemment ont des gens qui souhaitent se marier, eh bien, nous leur demandons de pratiquer euh, de tels mariages. Les prochains mariages homosexuels pourraient donc bien se dérouler dans l'hôtel de ville de Paris.